Coucou, cher Fiji-moi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas super bien, j'espère que tu as pu avoir un boulot, un boulot qui te, qui te sied, un boulot qui te convienne, un boulot qui te passionne, qui te permet de, de créer, d'innover, un boulot qui te permet de redécouvrir de nouvelles choses, parce que tu es une personne qui n'aime pas stagner. J'espère que tu ne prendras pas un boulot parce que tu veux travailler tu prendras un boulot dont tu as envie tu prendras un boulot qui qui te convienne réellement mais c'est un boulot qui te rapporte beaucoup d'argent parce que l'argent c'est super super important l'argent c'est important parce que on travaille pour, pour quitter la dépendance on peut pas travailler et être toujours dans la dépendance on peut pas travailler et lorsqu'on doit faire une dépense on est un petit pincement au coeur c'est pas normal j'espère que tu travailles j'espère que tu ne t'es pas limité à dire euh, j'ai le minimum, ça va. On veut pas le minimum, j'espère que tu as le maximum, tu as suffisamment d'argent parce que tu dois rendre les parents fiers. Sans langue de bois, c'est tu sais que tu as des parents vraiment formidables, des parents qui se sont battus pour toi, des parents qui ont toujours été là pour toi lorsque tu en avais le plus besoin. Ils se sont battus, ils se sont donnés corps et âme pour que tu, tu sois plus à l'aise à l'école, pour que tu réussisses dans la vie. Donc j'espère que tu as saisi cette opportunité pour amasser plein d'argent, pour pouvoir les rendre fiers, parce que rendre fiers la famille, rendre fiers papa et maman, il n'y a rien de plus normal. Et j'espère également que tu t'es marié à la personne que tu aimes. Tu t'es pas marié par contrainte, tu t'es pas marié parce que les gens t'obligent à te marier, tu t'es pas marié parce que tu t'étais dit, oh, il est temps, faut que je me marie, tu t'es marié parce que cette personne-là, tu l'aimes vraiment, tu t'es marié parce que tu as vu en cette personne-là ta moitié, tu as vu en cette personne-là, L'autre, toi. Lorsque vous avez des problèmes conjugaux, lorsque vous avez des problèmes conjugaux, ne rapporte jamais vos problèmes conjugaux en dehors de la maison. Si vous avez des soucis, essayez de, rés de résoudre votre problème à deux. Parce que vous, avez, vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. C'est ensemble. C'est ensemble que vous serez plus fort. Lorsque tu prendras le plaisir de raconter tous tes soucis dehors, vous ne serez plus un couple. Vous allez casser. Tu vas casser. Euh, cette, cette histoire d'amour-là. Donc, j'espère pour toi que tu seras sage, que tu seras sage et que tu seras une parfaite mère, une parfaite épouse et une parfaite fille pour tes parents. J'espère aussi que dans ton monde à toi, dans ton monde à toi, le racisme a disparu. J'espère que le racisme a disparu parce que le racisme, je n'arrive pas à le comprendre. Certaines personnes viennent au monde et ne demandent rien et automatiquement, elles sont stigmatisées juste pour leur couleur de peau. C'est vraiment pas compréhensible. Les gens n'ont pas encore compris que nos divergences sont en quelque sorte une beauté parce que le Dieu de l'univers sait vraiment ce qu'il fait parce que c'est l'harmonie des contraires. J'espère que tu as conservé tes belles amitiés parce que tu sais que tu as des amis de qualité. Tu pas beaucoup d'amis, tu pas suffisamment d'amis, mais ce sont des amis à eux seuls. Ils peuvent tout faire pour toi parce qu'ils tiennent vraiment à toi. J'espère que tu as conservé ces amitiés parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amitié. N'oublie pas l'important. Tu as des personnes formidables qui t'aiment. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas la famille. N'oublie pas les amis. Cher, tu moi Au revoir. Je t'aime.